Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment ajouter des informations dans une base de données. Alors là on est connecté à un serveur MyRDB et euh, on va regarder les bases de données auxquelles on a accès. On a accès à deux bases de données, donc on va aller utiliser la base de données ma banque. Et dans notre base de données ma banque, on va aller ajouter des informations. Donc ma banque, petite base de données qui est composée de deux tables, la table client, la table mouvement. On va regarder ce qu'on a dans la table client. Donc Actuellement, on a 7 clients. Donc voilà, 7 clients, numéroté numéro dans un 7. Et nous, on a un nouveau client qui s'appelle Tara. Nouvelle cliente et on va l'ajouter dans notre base de données. Donc On utilise insert into. On met le nom de la table dans laquelle on veut ajouter l'information. Et entre parenthèses, on va mettre les noms des colonnes. Donc nous, on connaît le nom et l'email de Tara. Donc le nom et l'email. Et ensuite, on met le mot clé « values ». Et entre parenthèses, on va mettre les valeurs qui concernent le client qu'on souhaite ajouter. Donc le nom, c'est Tara. Comme c'est du texte, on met ça entre cotes. Tara. Et son email, c'est également du texte. Donc on le remet aussi entre cotes. Donc Tara at example.com et on ferme les guillemets parce que euh, c'est la fin de son email. Je ferme ma parenthèse. J'ai ouvert ici, je referme ici. Donc j'ai mis le nom qui va recevoir normalement tara, l'email qui va être déposé. Euh, donc l'email tara.example.com ça devrait être euh, déposé dans la colonne email et le point virgule pour finir ma commande. La commande SQL s'est bien déroulée, je n'ai pas fait de faute de syntaxe, tant mieux. Une, une rangée a été affectée. Donc maintenant, on va regarder à nouveau ce qu'il y a dans la table client et on va regarder si on a effectivement réussi à ajouter nos données. Donc, je vais select étoile from client, point virgule pour fermer ma commande, pour finir ma commande. Et donc, j'ai bien maintenant 8 rangées, j'ai bien un client supplémentaire donc qui est Tara. Donc, euh, bah, notre mission elle est réussie. Hein, on a réussi euh, à ajouter nos données dans notre euh, base de données. Donc, sur ce, bah, je vous dis euh, merci et à bientôt pour votre attention. Au revoir!